Donc, donc Naudet, oui, c'est une entreprise familiale qui est originaire de, de Bourgogne. Euh, L'entreprise a plus de 130 ans puisqu'elle a été créée en, en 1876. Et euh, bah, on a toujours travaillé euh, dans le, le, le milieu forestier. Alors là, on est devant un, un chantier d'arrachage. Euh, donc on, on arrache des chaînes pédonculées qui ont euh, un an. On a une, une, une machine qui arrache euh, les plants. Le principe, c'est une lame qui se situe à une vingtaine de centimètres de profondeur. Cette lame est légèrement inclinée et elle passe sous le système racinaire de la plante. Cette lame est animée par un mouvement alternatif qui déchausse la plante. Et Ensuite, on a un convoyeur qui va amener en partie supérieure de la machine les plants.